Debout, Diacon. Debout, Diacon. Réveille-toi, Diacon. Debout, debout. Diacon, debout. Diacon, Diacon. Debout, Diacon. À la vache, 7h16, ah la vache ouais super super bonne journée ouais c'est ouais, génial quoi, puis ces oiseaux autour, ouais. c'est une bonne journée quoi j'ai bien rêvé cette nuit, la base quand je me fais un bon petit café super fort, trop bien trop bien ouais c'est trop génial quoi je dis je kiffe, ouais, super <rire> Ah je coupe l'énergie encore chaud, c'est encore chaud Voilà, cool, ça va, être, ça va être une super bonne journée. Oh la vache Oh, je suis beau Oh la gueule Oh la gueule Oh putain, pas mal Super, il me va trop bien ce t-shirt, je suis trop content. Je me sens super dedans. Ça gère, ça gère. <rire> trop bien. L'autre aussi, j'aime bien. Mais celui-là, alors vraiment. Mais vraiment bon. Eh hey, salut Salut Ça va Allez moi, s'il te plaît. Oui, volontiers. Eh, il est trop bien ton t-shirt ouais, je suis content ce matin, j'ai trouvé ce t-shirt dans cette boutique. Je suis vraiment trop content, il est super bien. J'adore le porter et tout. Moi, ouais, j'ai vu des belles filles ce matin euh, dans le train, j'adore les... Surtout les jeunes, hein, je veux dire... Euh, en fait, les femmes d'âge mûr, elles se croient tellement mûres que... Ouais, super ouais, Merci pour euh, mon aimante là. Il est super bon. Ah oui, hier soir, j'ai mangé des, des asperges avec ce vin. Ouais, je vraiment ce matin, j'ai kiffé fait une fille. Alors ce vraiment, vin, je vais faire chez moi. Enfin, Comme ça, ça c'est un, un vin pour la semaine. Autrement, oh euh, la je vache, vais pisser avec hein, Les asperges, il va bah, vraiment bien. Oh la vache. C'est moi. Coucou. Salut, Salut à toutes. Tu t'en vas alors, tu viens plus tard alors. Oh la vache. Oui, je mange que des kiwis. Waouh, mais t'es trop belle, t'es trop mimi, toi, t'es trop sou. J'adore les petites. <rire> ça Je <me> te <fait rire> bien chez moi, que oui. bah, in chez moi, c'est fini dans mon C'est pas nouveau. vrai, quoi. C'est qu -ce qu vraiment la nana, c'est là. Elle suce plutôt des... Oh, là, parce qu'elle trou de cul, là-bas. peut-être qu'elle en bouffe de temps en temps. Ça va pas, ça, c'est plutôt une chienne qui suce des... Euh, c'est pas possible. Ouais, salut toi Allô, ouais, salut Ça va Tu vas bien euh, Qu'est-ce que tu racontes Ouais, faut que te raconte, hein. J'ai mangé un super foie d'eau, hier. C'est j'aime le foie d'eau. Mais là, j'ai une, une blonde, petite pousserie. En fait ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. C'est pas vrai, c'est toute cette bande de troutes, quoi. C'est vrai, vrai j'adore les blondes. C'est qui, oui, sa merde Ça me blonde, fait con, cette merde, le c'est tout Ouais, blonde, quoi, mais pas Trop blanche Ta gueule, connard Ok Je parle gentiment de ma sœur, espèce de con, va ou ouais, alors tu me fais euh, chier pour finir, super, ça m'énerve. Dégage, connard Toi, ouais, dégage, ouais, dégage euh, au revoir, merci. ouais, bye-bye. Hein. Alors, euh, ouais, au revoir, merci, ouais, hein, bye merci bye pour tout, hein, hein, c'est cool, hein, cool, cool, hein, merci. Quoi, ouais. On va bien délirer, c'est cool, top Oh, là, va, bah, c'est trop bien, ça, fille, ça gère C'est génial, ouais, je kiffe, trop bien, j'en t'as dedans ouais. Avec Stéphane Diacon, Stéphane Diacon, Stéphane Diacon, Stéphane Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, Diacon, j'ai voilà. bien bossé! ça bien? Super. Tout le bien bossé!